Bonjour à toi, bienvenue au champ d'amour des oiseaux. Merci de t'intéresser à ce jeu du chemin de lumière. Et ben, en fait, c'est, on va dire, c'est vraiment le jeu que j'espérais depuis toute ma vie, quoi. Euh, Oui, parce que souvent, euh, comme base de tirage, on a euh, le tarot de Marseille. Je sais pas, j'ai jamais été trop copine avec, euh, avec lui. <rire> ça m'a bien, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, au début euh, pour apprendre les euh, tirages, et, ainsi que les jeux classiques, hein, tout simplement 32, 54 cartes. J'ai commencé comme ça. Mais déjà, déjà, je rêvais de, créer, de pouvoir un jour créer mon propre jeu. Mais pas pour le créer moi, parce que simplement un jeu avec lequel je me sentirais vraiment en phase, euh, vraiment en accord. Et donc il y a eu euh, tout un chemin de vie vraiment d'ermitage, d'introspection, de recherche, d'études approfondies de ce qui est, de ce qu'on est, de ce dans quoi on est et de comment ça fonctionne. Et c'est grâce à cela que j'ai pu avoir une structure de base qui me paraît bien plus, euh, comment dire, juste que les tarots de Marseille. Bon, de toute façon, l'âme, elle va répondre. Aussi justement que possible, quel que soit ce qu'elle a entre les mains. Quand on, je parle de l'âme, parce que pour moi, c'est elle qui intercède pour justement créer ses synchronicités et, et, et pouvoir toujours tirer les cartes juste, juste quand on est aligné. Donc voilà, ce jeu, il est super important pour moi. C'est la base de la base de la base. À partir de ce jeu, ce jeu, tu peux faire tous les types de tirages avec. Le tirage en croix, le tirage en neuf, le tirage à deux, à trois cartes, à sept cartes, à quinze cartes tout ce que tu veux, tout le type de tirage qui existe. c'est pour ça que je ne donnerai pas, euh, je ne donne pas d'indication particulière sur comment faire des tirages. Euh, il y a tellement, tellement d'exemples un peu partout, voilà que, que c'est très, très, très facile de trouver. et moi je ne veux rien enfermer et plutôt laisser les uns et les autres laisser parler leur propre intuition et voir créer leur propre tirage en alignement avec ce que tu souhaites, euh, la manière dont tu veux euh, que les cartes te répondent, euh, là où ça commence, là où ça finit, enfin voilà. Euh, je, suis, je suis beaucoup pour cette, euh, cette, cette transmission, pour rendre les autres autonomes, un hein, maximum autonome et les ramener à leur propre créativité. Voilà. Donc ici tu vois le jeu dans son ensemble, hein, et puis on va détailler euh, un petit peu ça. C'est hein, un jeu de 72 de cartes. La structure de ce jeu, eh bien, euh, je euh, elle m'a été inspirée par la, la formation même de notre âme-esprit alors ça ce sont des transmissions que je fais si tu t'intéresse vraiment d'aller voir les transmissions fondamentales et bien de toute façon c'est sur ma chaîne petit à petit c'est aussi sur mon blog c'est aussi dans le journal de notre première mère et dans le premier document que je recommande de te procurer si tu t'intéresses au grand alignement voilà d'autres documents vont arriver pour ceux qui s'intéressent vraiment au grand alignement à ne rien rater voilà je me suis donc inspirée de cette étoile à six branches et de la manière dont elle se constitue puisque nous enf nous, nous, nous, sommes, nous, nous trouvons tous, à l enfin tous en tout cas euh, moi et tous ceux qui sont de ma famille d'âme et donc comme je suis un être humain, j'imagine qu'on est très très très très nombreux comme ça, voilà. <rire> tout simplement, donc on se trouve euh, énergétiquement dans une forme qui elle appartient au plan de l'éternité elle est originelle et elle bougera jamais. Voilà. À moins d'être, euh, d'avoir tellement inversé ses valeurs que, ou d'avoir vendu son âme complètement, qu'on repart au maelstrom originel. À part ça, tu te trouves dans cette configuration et tu viens d'une forme plus large qui s'est constituée de la même manière. Donc au départ, on a les quatre éléments. On a l'eau, la terre, le feu et l'air. Okay. Et on a les deux polarités, mâle-femelle, à toutes les échelles, à tout instant, et dans toutes les dimensions et tous les plans de la création, depuis son origine, à tout moment. C'est ça qui permet l'incarnation. Ce pourquoi, pour chacun des quatre éléments qui sont à la clé, à la base de la, de la formation de cette étoile à six branches, j'ai donc choisi de euh, qualifier euh, huit énergies principales, donc une énergie euh, euh, l'impératrice que j'ai je, je les ai appelés les empereurs ça fait des couples d'empereurs voilà alors on a l'impératrice d'air et l'empereur d'air voilà les deux polarités pour l'air pareil pour la terre pour l'eau et pour le feu voilà tout simplement ensuite on a la série des rois alors d'abord tu as vu c'était une série de 8 avec les empereurs des couples et maintenant on a une série de six couples, non pas quatre, mais six couples et ces couples-là, en fait, représentent les différentes directions de l'étoile, les six branches de l'étoile. Hein. Quant aux quatre éléments, ils sont les quatre éléments euh, initiaux, hein, originels, qui constituent cette étoile. Ils sont donc au cœur hein, et, et, et avant les rois, les, les empereurs impératrices arrivent avant. Donc on a les rois et les reines ici, et je les ai disposés ici de manière à ce que ce soit un petit peu plus clair par rapport à ce que je souhaite illustrer. Et les tirages que je fais aussi d'alignement pour savoir où tu en es et qu'est-ce qui peut le mieux t'aider. Ce sont des tirages qui justement s'inspirent euh, de cette étoile à six branches. Alors en haut on a la reine et le roi de l'esprit. En bas on a la reine et le roi de l'incarnation. En, à gauche et en haut, on a la reine et le roi de la relation intérieure. En bas, à droite, on a le roi et la reine des relations extérieures. En, à gauche, en bas, on a le, la reine et le roi du cœur caché. Et puis en haut, à droite, on a la reine et le roi euh, de l'expression du cœur. Voilà ce sont donc les couples, les polarités pour chaque direction de cette étoile. Ensuite, on a une série de 28 cartes. Euh, ce sont quatre séries de 7 cartes. En fait, on reprend ici euh, les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, et on leur attribue, euh, comment dire, une énergie pour chaque stade, et là il y a sept stades. Le stade euh, premier, le second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ce sont chaque stade qui correspondent pas vraiment au chakra, mais à des centres énergétiques que j'ai estimé qui étaient, euh, selon moi, selon mon expérience, encore plus euh, significatif et sans trop si on n'en retient que 7 si on' en retient que 7 voilà je donne les détails hein, dans le livret euh, que je joins lorsque et si tu t'intéresses à ce, ce jeu si tu souhaites l'acquérir il y a un, euh, un livret en pdf tout simplement c'est plus léger c'est moins cher pour toi voilà c'est plus pratique et plus facile facile aussi de l'imprimer si tu veux hein, voilà à partir de là tu, tu fais ce que tu veux avec voilà donc euh, pour que ce soit un petit peu plus clair je vais donner le détail des cartes alors ici pour la série de l'air on a d'abord le lien d'éternité ensuite communier aimer le guet savoir l'intuition la perception, et puis réfléchir, penser. Pour la série de l'eau, on a d'abord le lien karmique, la germination, transformer, transmettre, le passage, la mémorisation, et transcender l'espace et le temps. Pour la série de terre, on a le lien familial, pour voir, au besoin, circulation vertueuse des énergies, donner, le verbe créateur, se connecter, concevoir, et le grand pilote. Pour la série du feu, on a la relation charnelle, semer, la puissance, enchanter, détecter, la créativité et voir la création en face. Tu as pu remarquer que pour chacune de ces sept étapes, on a une couleur d'attribuer. On a d'abord le violet, puis le bleu, le vert, le rose, l'orange, le jaune et le blanc. Je peux dire ici que le violet correspond, on va dire, à la racine, à, au lien terre, que le blanc tout à fait, l'extrémité correspond au lien ciel, à la racine ciel, que le bleu correspond au ventre, le vert correspond au cœur et poumons, le rose correspond à la gorge et la bouche, à la parole, l'orange correspond au nez, la, le jaune correspond à la glande pinéale, au troisième œil. Et le blanc, donc comme je l'ai dit, donc euh, c'est euh, directement euh, le lien à la source. Voilà. Alors, on a ensuite une série de 24 cartes qui sont des cartes de précision, soit de temps, d'espace ou d'état ou d'action. Voilà, ça qualifie un petit peu tout ce qui peut à peu près arriver. Alors, on va détailler ça. Comme ça vient, on a le passé, bientôt, plus tard, le présent, ici, plus loin, communication, rapprochement, invitation, rendez-vous, lenteur, patience, persévérance, construction, créer une ligne de temps, changer son angle de vue, ailleurs, proche, immaturité, dépendance, manque de droiture, relation déséquilibrée, retard, hésitation, doute, empêchement, vague à âme, regret, distance, éloignement, nostalgie, pardon, lâcher prise, prendre soin de soi, se garder des mauvaises énergies, protection, purification, renoncer, arrêter, fin, nouveau départ, bénédiction, Désirer donner le meilleur de tout son cœur. L'alliance, l'équilibre, mise en ordre, éclaircissement, voie de guérison, réunion, retrouvailles, retour, retour de l'être aimé et amélioration. Voilà, donc... Euh à part euh, le jeu de l'étoile, il n'y a pas de petite euh, vidéo pour euh, euh, les euh, cinq autres jeux. Étant donné euh, que ce sont des jeux qui ont directement les paroles écrites sur euh, les cartes voilà euh, donc mais si jamais euh, tu veux des explications supplémentaires euh, si tu souhaiterais une petite vidéo pour l'un ou pour l'autre euh, bah, n'hésite pas à me le demander moi j'imagine que c'est pas super utile mais après tout euh, voilà euh, n'hésitez pas à demander voilà j'espère que ces petites explications t'auront permis d'y voir un petit peu plus clair euh, dans ce jeu voilà et si tu as des questions, bah n'hésite pas à me contacter au champd'amour.gmail.com Voilà, gros bisous, merci pour tout